Bonjour à tous et bienvenue sur Football Therapist euh, Aujourd'hui je vais analyser le Barça de Xavi avec des, des séquences de match Notamment en commençant par euh, présenter les trois chemins par le, lesquels les Catalans se créent des situations de un contre 1 sur l'aile Qui sont justement très recherchées depuis l'arrivée d'Adama Traoré Même si on a aussi vu euh, Ousmane Dembélé dans ce rôle et, et aussi Ferran Torres dans une moindre mesure je parlerai ensuite aussi de contre-pressing, euh, tout comme d'un circuit de passe très reconnaissable depuis l'arrivée de Xavi, avant de conclure en parlant aussi de son implication euh, euh, au mercato et de, de son management en, en général. Mais sans plus attendre, je vais commencer déjà avec un ajustement tactique de Xavi qui favorise donc ces situations de 1 contre 1, le positionnement des latéraux à l'intérieur. Cet ajustement tactique est surtout incarné par euh, daniel vesca étant donné qu'il n'est aujourd'hui plus aussi capable de réaliser des courses de dédoublements et de revenir ensuite déjouer des possibles contre-attaques, vaut mieux ne pas trop le laisser se projeter vers l'avant. Positionné dans l'axe comme sur l'image, il permet en plus au Blaugrana de profiter de ses de magnifiques passes dans le dos de, de la défense adverse, tout comme de sa capacité à récupérer des ballons perdus à, à l'intérieur du jeu. Mais ce positionnement dans l'axe génère aussi davantage d'espace sur le côté en, en question, et donc de temps, pour, pour les liés qui s'y trouve. Reste en restant bas et à l'intérieur, Daniel Alves fixe ici Joao Félix pour laisser Adama Traoré libre de tout marquage. Même si ce dernier est aussi très bien positionné en étant tout proche de la ligne de touche pour étirer la défense de l'Atlético Madrid, il est quand même bien aidé par le positionnement de Pedri qui fixe lui Mario Hermoso. Et donc en étant libre, Adama va pouvoir recevoir un long ballon. Ça vient. Hop, la séquence. Daniel Ves va rester donc, bas pour faire, euh, va rester bas pour faire hésiter Joao Félix quant à s'il doit venir aider Hermoso ou, ou non. Et Pedri va avoir la même idée. Il pourrait faire une course en profondeur dans le demi-espace, mais il a confiance dans la qualité en un contre-1 d'Adama, si bien qu'il qu va lui crée encore plus d'espace en faisant une course légèrement vers l'arrière pour, euh, pour attirer euh, Tom, Thomas Lemar avec lui, mais aussi euh, Joao Félix. Tout ça va donc faciliter les choses pour Adama, qui va pouvoir dribbler Mario Hermoso et centrer sans problème. Je vous laisse apprécier. Voilà, ça vient. Le dribble d'Adama. passe ensuite à la deuxième option euh, appliquée par Barcelone pour trouver un ailier dribbleur libre de tout marquage, créer une supériorité numérique devant. Dans le match face à l'Athletic Club, on a pu voir que le latéral droit Basque avait l'habitude de quitter sa ligne défensive pour aller presser haut sur son côté quand, quand le Barça s'y trouvait, si bien que les, les Blaugrana ont, ont pu plusieurs fois profiter de ce court instant où il restait seulement trois défenseurs derrière qui laissaient beaucoup d'espace de, de l'autre côté. Mais Barcelone n'a pas seulement su vite renverser le jeu, puisque les hommes de Xavi ont su profiter encore davantage de ces situations par leur positionnement, et sur, surtout celui de, de Gavi en l'occurrence. On a en effet vu le milieu de terrain se joindre à la ligne d'attaquants dans ces situations pour occuper le latéral gauche, créant ainsi une supériorité numérique de quatre Catalans contre trois Basques, et créant aussi ben, de l'espace pour Adama. On va aussi retrouver euh, Daniel Ves à l'intérieur du jeu dans cette séquence, puisqu'il va venir fixer le, le milieu gauche basque. Mais ce qu'il faudra davantage euh, apprécier que, que l'anticipation du Brésilien, c'est la passe de Pedri pour pour Adama, qui sera relativement basse, pour que l'Elié reçoive le ballon le plus vite possible. Voilà, ça vient. La passe de Pedri. Hop. Très basse, très rapide. Le troisième et dernier moyen employé par Barcelone pour faciliter ces 1 contre 1 sur l'aile consiste à surcharger un côté pour ensuite jouer rapidement vers l'autre, où, où l'ailier est vraiment tout seul. Je ne voulais pas mettre ici tout, toute la séquence car ça aurait duré un, un peu long, mais j'ai quand même en, envie de préciser que cette situation n'a pas eu lieu à la suite d'une remise en jeu ou, ou d'un corner. Cela montre que les Blaugrana ont vraiment confiance en leur capacité à jouer dans des petits espaces puisqu'ils sont restés plusieurs instants à accumulés comme ça sur le côté gauche du terrain, avant de trouver le, le bon moment pour passer à, à Adama, et on retrouve bien sûr de nouveau Daniel Alves dans l'axe. Cette surcharge, cette accumulation de joueurs sur un côté, est aussi, est aussi un avantage en cas de, de perte de balle, puisque comme on va le voir dans la séquence suivante, euh, bah les Catalans vont, vont pouvoir presser très rapidement leurs adversaires ici on voit que les joueurs forment une, en quelque sorte un, un rondo à 5 à avec seulement deux adversaires à, à l'intérieur donc ça ne serait en tout cas pas un problème de récupérer le ballon dans cette zone Et ce n'est même pas ici que, que la perte de balle va, va avoir lieu sinon beaucoup plus en avant pour autant les Barcelonais vont, vont quand même oser contre-presser car c'est vraiment devenu un, un réflexe depuis l'arrivée de, de Xavi je vous laisse donc regarder cette courte séquence de, de jeu dans cet espace réduit. Une fois le ballon perdu, on, on voit donc le Barça avoir ce réflexe de, de foncer sur les joueurs adverses qui pourraient potentiellement recevoir le ballon, ainsi que sur le, le porteur de balle. On voit notamment Nico Gonzalez et les deux Young, Luc et Frenkie, piquer un sprint dès la perte de balle. Et grâce à cette accumulation de joueurs qu'on a vu avant, ils vont très vite pouvoir acculer leurs adversaires sur le côté sans que ceux-ci euh, n'aient eu le temps de réagir et, et, de, et de chercher vraiment à, à se démarquer. Hop, ça vient. Avec le retour euh, défensif de Serginho d'Est, ce sont donc 6 Barcelonais qui sont venus enfermer les, les joueurs adverses dans ce petit espace. Petit espace dans lequel ils vont ensuite oser combiner à nouveau entre eux avant la, la passe de Pedri vers l'autre côté pour Dembélé. À noter que la position de Memphis Depay a aussi été importante car s'il était lui aussi venu rejoindre ses coéquipiers, les défenseurs adverses auraient ensuite aussi pu venir acculer les Blaugrana dans, dans ce petit espace, ce qui aurait rendu compliquée la combinaison de, de passes que nous allons euh, pouvoir maintenant apprécier. Hop Confiance dans ses capacités à jouer dans les petits espaces et changement de côté. Hop. Même si vous avez sûrement déjà entendu parler du concept de, de troisième homme, je me dois de le réexpliquer pour être sûr que vous comprendrez le concept de quatrième homme, sa, sa version évoluée que Xavier a implémentée au Barça et qu'il explique dans une vidéo de, de Coach's Voice que vous retrouverez dans la description. Le concept de troisième homme est très simple. Lorsqu'une passe vers un certain joueur n'est pas possible, un autre joueur doit se démarquer pour faire le relais entre ces deux. Ici, Eric Garcia ne, ne peut pas passer le ballon directement à, à, Sergio Busque, à, à Sergio Busquets. Cependant, aucun joueur adverse ne, ne pourrait empêcher une passe d'Obameyang pour Busquets. C'est pourquoi Obameyang va, va demander le ballon, parce qu'il voit que, que Busquets est libre. Le premier joueur est donc Eric Garcia, le deuxième Aubameyang, et ce troisième homme, le joueur recherché, c'est ici Sergio Busquets. Ce circuit-là peut cependant être complété d'un quatrième homme, à condition qu'il soit fluide. À cet égard, effectuer plus d'une touche de balle pourrait le, le compromettre, car ce quatrième homme va, va partir en profondeur derrière la ligne euh, défensive adverse, en profitant souvent de l'espace laissé par les défenseurs centraux qui, qui auront suivi euh, ici Aubameyang. Si le circuit est trop lent, ceux-ci auront en effet eu le temps de, de, se de se replacer. Vous allez maintenant pouvoir apprécier la course de Frankie de Jong, très bon dans ce registre, qui va justement partir en profondeur dès qu'il voit que la passe d'Eric Garcia se dirige vers Young. J'ai aussi choisi une deuxième séquence pour illustrer ce, ce circuit tant travaillé qu'il est devenu automatique, puisque puisqu'ici aussi le quatrième homme, en l'occurrence Ferran Torres, a commencé sa course en profondeur avant qu'Obameyang reçoive le, le ballon. Là, il, a dé, il y a déjà quelques secondes et quelques mètres qu'il qu a démarré sa course, on le voit. Même si Xavi a pu transformer le Barça de cette façon sur le terrain, c'est aussi grâce au travail qu'il a mené en dehors, et je pense ici notamment à son, ap, à son implication pour faire venir pendant le mercato d'hiver les quatre joueurs que vous voyez à l'écran Adama Traoré, Ferran Torres, Daniel Ves et Aubameyang. Tous les quatre ont un profil précis que le Barça avait besoin pour diversifier et améliorer certains aspects de son jeu. Comme on l'a vu, Adama est une véritable menace en un contraint sur l'aile où il finit souvent par envoyer un centre, des centres qu'Obama Young a lui-même déjà envoyé ensuite plusieurs fois directement au fond des filets. Alors évidemment, le Barça disposait avec Ousmane Dembele et Luc De Jong déjà de joueurs capables de, de la même chose, mais Dembele n'est pas autant fiable qu'Adama, surtout car, car souvent blessé et pas capable de réaliser autant d'efforts que, que l'international espagnol. Alors que Luke de Jong n'a pas la capacité de Mamé à aller presser et contre-presser l'adversaire pendant un match entier, ni sa capacité à combiner, euh, à, à combiner dans des petits espaces ou à prendre encore la, la, la profondeur. Car vitesse et profondeur, c'est vraiment quelque chose qui manquait au Barça. quand On, qu on a même vu lancer des contre-attaques depuis sa propre surface, notamment contre Naples et l'Athletic Club. Quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Cela étant dit, quand on, quand on parle de vitesse et, et profondeur, on, on tend à penser euh, d'abord à, à Adama Traoré et Aubameyang, mais Ferran Torres, bien qu'il soit moins rapide qu'eux, est sûrement le meilleur des trois pour partir en profondeur, on a, comme on a pu le voir dans, dans la dernière séquence. Même s'il n'a pas la qualité d'Adama en 1 contre 1, sa, sa bonne lecture du jeu lui, lui permet de démarrer ses courses au bon moment, et même plus qu'Obameyang, c'est une très bonne arme pour, euh, pour jouer long, ce qui fait que le, le Barça a, a généralement pas de difficulté à, progresser son, à faire progresser son équipe dans, dans le camp adverse. Ou même s'il perd ensuite le ballon, bah, leur, bon euh, leur bon pressing et contre-pressing continuent à les rendre dangereux, ce qui explique pourquoi les hommes de Xavi prennent aussi bah, davantage de risques que, que Soukeman, car ils, ils peuvent se permettre finalement maintenant. Quant à Daniel West, que j'ai suffisamment évoqué dans le premier chapitre, j'aimerais rajouter que Xavi l'a sûrement aussi ramené au club pour sa mentalité de vainqueur très professionnelle et, et la bonne ambiance qu'il peut amener dans le vestiaire. Il symbolise un, ainsi en quelque sorte le, le management de Xavi, qu'on peut résumer avec les mots exigence mais aussi confiance en ses capacités et plaisir. L'exigence du catalan a notamment été incarnée dès son premier jour par l'introduction de dix règles, principalement des interdictions et, et donc des possibles amendes et sanctions, que vous pouvez retrouver dans, dans la description. Mais pour contrebalancer ces mesures qui pourraient en, en déranger plus d'un, Xavi a redonné le sourire à ses joueurs à travers ses entraînements. En guise d'échauffement, ceci euh, commence en effet souvent par un jeu dit socio-affectif qui permet de, de répandre de la bonne humeur. C'est une façon de, de détendre les joueurs, de, de leur enlever une, une éventuelle pression qu'ils pourraient se mettre, car les entraînements sont, sont l'occasion de convaincre le coach de, de leur qualité. Je pense ici, bah, notamment aux jeunes de l'équipe réserve qui viendra faire un entraînement d'essai avec la première équipe, ça peut être assez hein, intimidant. Mais il ne s'agit pas seulement de mettre en confiance les joueurs, sinon de les rapprocher. Les footballeurs professionnels sont dans la majorité des cas seulement collègues de travail entre eux et ils ne partagent donc pas forcément aussi des moments ensemble dans leur vie privée. En les rapprochant par ces jeux, les joueurs seront davantage attachés au groupe et, et voudront davantage s'efforcer sur le, sur le terrain pour l'équipe et le club. Sans oublier qu'ils se réjouiront aussi davantage de venir à, à l'entraînement enfin chaque jour car, car ils seront contents d'y retrouver aussi ben, leurs leur coéquipiers. Les entraînements de Xavi à Barcelone sont ensuite composés de rando, de, de jeux de situation, de progression et et d'exercices visant à automatiser les, les différents principes et, principes et concepts du, du jeu de position que, que certains joueurs avaient, avaient de la peine à comprendre, comme il comme l'a dit à ses débuts. Les fruits de, de ce travail se remarquent euh, bah évidemment dans, dans l'évolution du contenu des matchs du Barça de cette saison. C'est donc pas un hasard qu'il qu soit passé de, depuis l'arrivée de Xavi de la 9e à, à la 2 place actuellement en Liga. Si tu aimes l'analyse tactique, le jeu de position, euh, ou même le FC Barcelone, je t'invite à, à, à t'abonner à ma chaîne YouTube, car je, je compte publier d'autres vidéos de ce type, notamment une sur le, le travail derrière le, le succès de la macia, la, la fameuse euh, académie du club. Et si ma vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur le pouce bleu, et à me le dire dans les commentaires, ça m'aiderait vraiment beaucoup, plus que tu ne le penses. Ciao